vos euh, vidéos de la semaine, et une fois par semaine, le mardi soir, vous avez un live où vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi. <musique> balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois d'avril, du 1er au 19, eh bien le Soleil est en Bélier et il est face à vous, dans le secteur qui représente votre mariage, vos associations, votre conjoint, les rencontres aussi que vous pouvez faire, et on va voir que c'est du domaine du possible. Donc euh, bon, comme d'habitude, peut-être même plus que d'habitude, vous vous préoccuperez des autres, hein, puisque le soleil est donc chez les autres, en bélier, et euh, bah vous n'en aurez peut-être pas beaucoup de reconnaissance, hein, euh, disons que le Bélier est quand même un signe un peu bagarreur, donc euh, il est possible que vous ayez affaire à des personnes euh, qui vont vous challenger ou qui vont euh, euh, essayer d'établir des rapports de force avec vous, ce dont vous ne voulez jamais, ça n'est pas votre truc. Alors soyez ferme, hein. moi je vous conseille vraiment de ne pas vous laisser influencer par euh, euh, l'autorité, l'attitude euh, des personnes que vous avez face à vous, euh, vous leur mettez des limites, vous leur mettez des frontières, vous, le, vous leur dites non là, euh, je te dis non, euh, je ne veux pas de cette ambiance, je ne veux pas de euh, cette attitude. Il faut vraiment que vous soyez ferme, hein. c'est important euh, de, man de manière à ce que on on vous marche pas sur les pieds, hein, parce que c'est ce qui peut se passer là, euh, vraiment. Après le 19, le soleil sera en taureau. Alors c'est un signe géré par Vénus comme le vôtre, euh, et euh, donc vous serez forcément bien plus en phase hein, euh, euh, avec euh, la conjoncture que euh, pendant la période bélier. Alors euh, Géré par Vénus, le Taureau donc euh, va donner beaucoup plus d'importance à cette planète et on va voir que cette planète va être en harmonie avec vous. Donc je pense que votre vie affective va peut-être se transformer hein, pendant la période Taureau et se transformer euh, à votre avantage, c'est-à-dire que vous serez content de la façon dont les choses vont évoluer euh, et c'est peut-être même vous qui aurez transformé. Euh... La situation. En ce qui concerne Mercure, votre mental, vos rendez-vous, vos échanges, hein, tout ce qui tisse finalement votre vie quotidienne, Mercure va être du 1er au 10 en poisson dans votre secteur du travail, euh, et puis après le 10, elle va être en bélier. Euh, donc du 1er au 10, euh, vous serez assez souple hein, dans votre manière de, de travailler, vous vous adapterez, il euh, euh, y aura très certainement euh, peut-être une petite formation, quelqu'un qui vous apprendra quelque chose, ou alors c'est vous qui allez apprendre quelque chose à, à quelqu'un qui est en stage, ou euh, vous voyez quelque chose de, de cet ordre, euh, en tout cas, le travail sera facile, il n'y aura pas vraiment de, de problème de ce côté-là. Euh, la seule chose qui peut vous ennuyer, c'est les, les, les, les relations euh, affectives hein, avec les autres, mais euh, du côté du travail, là du 1er au 10, ça ira. Après le, après le 10, donc à partir du 11, euh, la mercure sera en bélier, donc ça va accentuer le côté euh, peut-être rapport de force avec des collègues, avec vos proches, vos enfants peut-être, et là encore, je ne peux que vous donner les mêmes conseils que je vous ai donné pour ce qui est du, du soleil en bélier, c'est-à-dire de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de, de mettre des limites et d'essayer de, de, d'imposer euh, vos, vos limites à vous, hein, euh, de dire, bah ben non, là, ça, ça, j'en veux pas, euh, et, et vraiment avec Mercure, il faut l'exprimer, hein. C'est pas euh, euh, comme avec le soleil où, euh, bon, euh, vous dites les choses dans votre attitude, dans vos comportements. Euh, là, avec Mercure, il faut le dire, il faut mettre des mots, hein, vraiment, sur ce qui se passe et euh, faire comprendre, hein, aux autres, qu'ils euh, ne peuvent pas euh, vous mettre euh, comme ça dans des, des rapports de force, vous qui ne supportez pas ça. On en arrive à la partie la plus agréable, c'est-à-dire euh, euh, l'entrée de, de Vénus en gémeaux le 3, et elle y reste jusqu'au 7 août, donc euh, elle fait une boucle, hein, des allers-retours, et elle commence déjà à ralentir ce mois-ci, ce qui va être plutôt agréable, euh, dans la mesure où évidemment elle aura plus de, de puissance. Alors euh, bon, elle occupe votre secteur 9. Euh, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'origine étrangère, ou est-ce que Quelqu'un qui vit à l'étranger va prendre de l'importance, hein, parce que le secteur 9 c'est un secteur où, où tout prend de l'importance. Donc vos sentiments hein, vont certainement prendre beaucoup de place, des sentiments amoureux, des sentiments peut-être pour vos frères et sœurs, puisque les Gémeaux gèrent les frères et sœurs, euh, je, il peut y avoir donc un voyage, hein, euh, certainement, c'est les vacances, donc euh, ce serait à peu près normal que <rire> que vous partiez, que vous preniez de la distance, etc. Mais cela dit, euh, bon, ça se passera bien, hein? il y a vraiment euh, des très bons aspects euh, pour vous, même Mars qui est difficile à vivre pour d'autres signes, pour vous elle sera en bon aspect. Donc euh, vraiment, euh, hein, euh, en ce qui concerne Vénus, vous pouvez être en confiance. Alors si vous faites une rencontre par exemple, hein, si vous tombez amoureux, bon, euh, malgré tout, vous n'êtes pas du genre à, à vous lancer tête baissée, hein, euh, comme le Bélier ou le Sagittaire, non vous allez prendre le temps de voir si vous pouvez justement être en confiance avec cette personne. C'est important pour la suite des événements, et peut-être que quand Vénus va rétrograder, hein, vous vous direz, bon, il faut que je prenne mon temps, là je suis allé trop vite, parce que ça risque d'aller quand même assez vite hein, si vous faites une rencontre, en dépit du fait que vous voudrez établir une confiance, eh bien, euh, bon, euh, ça ira quand même euh, assez rapidement. Et eh bien, Mars, euh, comme je vous le disais euh, tout à l'heure, va également être en bon aspect avec vous et en bon aspect avec Vénus. Ça va faire un beau triangle dans votre euh, euh, zodiaque euh, et c'est un triangle extrêmement positif hein, entre Mars, Vénus et votre soleil. Donc Mars se trouve en Verseau. Hein. Euh, euh, c'est vrai qu'elle va être conjointe à Saturne hein, jusqu'au 16, mais c'est en bon aspect avec vous et avec les gémeaux. Donc euh, ça ne peut être que quelque chose de, de durable qui va se passer, hein, quelque chose qui va s'installer dans le temps, hein, euh, ou quel, enfin quelque chose de solide. Alors ça peut être amoureux hein, bien évidemment, euh, pour beaucoup, mais ça peut aussi être quelque chose sur le plan euh, du boulot, de votre carrière, euh, certains sont plus investis dans la carrière que dans la vie sentimentale, euh, quoique chez les balances quand même, hein, la vie sentimentale est quand même souvent au premier plan. Et alors justement, mars est dans le secteur sentimental de votre thème. Donc il euh, y a quand même beaucoup de chance pour que vous fassiez une sérieuse rencontre. Ou que vous consolidiez une relation qui existait déjà de manière à ce qu'il n'y ait plus de, il euh, y ait plus d'instabilité. Hein. Là, il y a vraiment une stabilité qui s'installe. Et euh, bon, Mars aura beau euh, être aussi en dissonance avec Uranus, ça changera pas grand chose. Hein. Euh, C'est peut-être vous qui allez changer de comportement d'ailleurs euh, et qui allez prendre la main hein, sur la relation. Euh, Peut-être que l'autre euh, veut avoir euh, le pouvoir, mais finalement, c'est vous qui l'aurez. Hein? Euh, euh, donc c'est bon, une configuration vraiment très positive. Que, où que vous investissiez vos énergies, hein? euh, vie amoureuse, vie professionnelle, ou même euh, amitié et tout ça, il hein? euh, y aura... Euh, ça aboutira à, des, à une conclusion,